Bye. Yeah. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment ravi et fier de vous présenter enfin la série de t-shirts MyNFT qui est désormais disponible sur mon site internet Runscope.com. C'est une série de t-shirts personnalisés, uniques et numérotés. Et comme vous avez pu le voir dans le teaser précédemment, le concept est relativement simple. Vous m'envoyez une photo... Soit de vous, soit de votre mari, de votre femme, de vos enfants ou même de votre animal de compagnie, c'est vous qui choisissez. Je la transforme en illustration NFT et je l'imprime sur un t-shirt. Pour celles et ceux qui ne savaient pas ou qui ne savent pas ce qu'est un NFT, je vous invite à voir ma vidéo précédente sur Julian Assange où je fais une petite aparté en début de vidéo pour expliquer le concept d'NFT. En ce qui concerne du coup le NFT qui est associé au T-shirt, celui-ci sera créé et envoyé sur votre adresse de votre portefeuille numérique et qui servira bien entendu de certificat d'authenticité pour le T-shirt. Je vous invite à aller sur mon site, j'ai créé un tutoriel pour créer un compte Metamask, si vous n'avez pas de compte Metamask, mais que vous commandez un t-shirt, le NFT ne pourra pas être associé au t-shirt. Donc je serai forcé de créer le NFT pour justement justifier qu'il est unique et qu'il provient justement d'une série MyNFT. Vous aurez juste le t-shirt et non pas le NFT avec. C'est vrai que c'est plutôt bête parce que vraiment l'idée c'était d'avoir un t-shirt et un NFT associé, donc vraiment je vous invite grandement à créer votre compte Metamask, cela vous prend 5 minutes clé en main, donc faites-le, ce sera plus à refaire, bien sûr elle est disponible autant sur ordinateur que sur mobile, donc euh, voilà n'hésitez pas. Pour le lancement de la série My NFT, je vais offrir un t-shirt personnalisé à une personne qui sera tirée au sort, donc j'appelle à une candidature et j'appelle tout le monde à m'envoyer une photo à l'adresse Runscop.gmail.com pour tenter de gagner un t-shirt. Le tirage au sort se déroulera la semaine prochaine. Une vidéo dédiée sortira bien entendu la semaine prochaine également avec un nouveau tirage pour la semaine suivante. Pour celles et ceux qui n'auraient pas bien sûr la chance d'être tirés au sort, vous pouvez sans plus attendre commander le vôtre sur runscope.com. Je voulais également remercier Marine qui a servi de modèle photo pour la série My NFT. Elle a pu choisir avec moi les t-shirts, donner son avis sur la qualité, l'impression, etc. Et vraiment sans qui, tout ça n'aurait pas pu être possible. Donc vraiment un grand grand merci à elle. Je vous laisse son compte Instagram pour aller checker ça et n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Et voilà <rire> Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous souhaitez avoir toutes les actualités pour les nouvelles vidéos. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le tirage au sort et ainsi révéler la personne qui aura gagné le t-shirt. En tout cas, pendant ce temps-là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.